Ah, ah, ah, ah, ah. c'est <coughs> euh, à moi <coughs> Ok. <coughs> Mesdames et messieurs, vous connaissez sans doute Segos Leader international de la formation, un catalogue de plus de 800 formations, mais comme il se renouvelle sans cesse, ils m'ont demandé de vous faire une présentation rapide de tous les services qu'ils proposent pour vous faciliter la vie, même les plus insoupçonnés. Oui, enfin, peut-être pas non plus. Nous allons découvrir ensemble ces services pour vivre l'expérience SEGOS.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 Quand on veut s'inscrire à une formation, on a besoin notamment de deux infos pratiques. Lesquelles, selon vous Dans un calendrier dynamique, vous trouverez toutes les dates des formations qui vous intéressent. De plus, avant de vous inscrire, vous savez en direct s'il reste des places et si cette formation est garantie. Pratique, non Oups, excusez-moi eh hey oh, tu me vois Eh non, rien ne perturbe l'écoute d'un conseiller Ségos quand il est avec un client. Car l'accompagnement Ségos, c'est du sérieux. Le suivi est irréprochable et rigoureux. Tous vos interlocuteurs ont accès à votre dossier. Et quand ils vous conseillent, c'est du sur-mesure. Mais en plus, ils parlent Waouh Petit jeu. Quel est le nom de cette constellation Tada Et oui, il s'agit tout simplement de la constellation Ségos. Ségos est présent dans 15 villes partout en France et en Suisse. Ses centres de formation sont proches des centres-villes. Hey, c'est sympa ici Ils sont à la fois innovants, connectés, modernes et confortables.